Clément, au-dessus de Vevey, dans la descente de Chèvre au lac, une croisée des chemins qui mène à deux très jolis petits villages vaudois, à gauche saint saphorin et à droite Viva. Si vous avez le bonheur de vous y arrêter par un beau jour de fin d'été, vous ne pourrez pas vous lasser du paysage qui s'étale autour de vous et sous vos pieds. Ceux qui sont loin peuvent peut-être voir. J'ai mis une photo sous la soupe, Peut-être voit-on ce qu'on voit, qu voit. Un paisible damier vert tendre, tout engourdi sous la chaude lumière, s'étale sur la, toute la pente vers le lac. C'est le vignoble de Lavaux. Ces raisins se gorgent des bienfaits du beau soleil. Il est donc plein des promesses d'une magnifique vendange. Mais regardez vers le bas. Une immense étendue liquide fait resplendir un bleu profond. Comme vous n'en verrez nulle part ailleurs. De fines vaguelettes font miroiter la surface des eaux, parfois creusées par le sillage d'un bateau, tout petit dans la distance. Levez maintenant les yeux et vous serez saisi par la majesté du décor de la montagne, les lancements des crêtes des Dents du Midi en Valais et la masse imposante du Grammont sur France, comme on dit en Suisse. Dans le grand silence de la campagne, cet endroit béni me paraît être le paradis sur terre, un lieu où l'on peut louer Dieu pour sa bonté et pour la beauté de sa création, et écoutez ce qu'il a à nous dire dans le grand silence ensoleillé de ce coin de la Suisse romande. Il n'est pas besoin de dire que pour le vigneron, la vigne remplit sa vie de joie en des moments pareils. Ses fils aussi sont prêts à le suivre dans la contemplation du chef-d'œuvre qui est leur patrimoine commun en cette fin d'été. Ils sont alors récompensés de toutes les peines qu'a entraîné le dur labeur qu'ils ont fourni depuis un an pour aboutir à une telle merveille. Ce fut la terre qui avait débarroulé au bas de la pente et qu'il a fallu remonter dans une hotte sur le dos. Ce furent les mandages et le sarclage, les pendages du fumier, puis la délicate opération de la taille des plants sans oublier le désherbage, les feuillages, les sulfatages et, pour finir, bien sûr, la vendange et ses vendangeurs, souvent venus d'ailleurs, avec lesquels se forment de joyeux cortèges. Rien d'étonnant alors que ce soit toute la région qui montre sa reconnaissance pour ceux qui travaillent autour de ces vignes et qui préparent et participent tous les 20 ans à la fête des vignerons. Elle a eu lieu à Vevey l'an dernier et ce fut une grandiose célébration qui attira 2 millions de personnes sur les rives du Léman. Soigner la vigne, c'est la protéger du grêle, du gel, de la grêle. Que de soucis, car parfois, comme cette année en Suisse, le vigneron est durement touché par une vague de froid inattendue ou des orages subites. Les fils du vigneron savent bien tout cela, et ceux de la parabole, lui, il y a un instant, tout autant. Quand le premier fils dit non à son père qui lui demande de l'accompagner pour travailler à la vigne familiale, il exprime probablement un ras-le-bol de ce travail épuisant, un besoin de se reposer, la quête d'un peu de temps pour soi. Il a sans doute accompagné son refus de bonnes excuses, dont le père s'est contenté, se disant qu'il aurait peut-être plus de chance avec son autre fils. Et c'est vrai, c'est gagné. L'autre a dit oui. On ne sait pas au début si c'est pour faire plaisir au père ou si c'est par conviction de la nécessité du travail demandé ou pour gagner du temps. Une chose est sûre, le père est content de son deuxième fils et déçu de l'attitude du premier. Et nous Quelle sorte de fils sommes-nous Rien que dans la vie courante. Avons-nous plutôt tendance à dire non tout de suite Ou bien sommes-nous toujours entraînés à dire oui, parce qu'il nous est difficile de dire non, plus que par réelle conviction On voit bien que ce qui va importer, c'est ce qui va se passer ensuite. Allons-nous nous accrocher à notre nom pour ne pas nous déjuger? Saurons-nous faire passer notre oui dans les fêtes sans nous laisser entraîner par toutes les sirènes de bonnes excuses? Eh bien, c'est moi qui ces temps-ci vis intensément tout le sel de la parabole racontée si bien et avec quelle concision par notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est normalement le temps de la reprise de du travail dans ce qui est ma vigne depuis 45 ans le mois prochain, les cours du soir de français de l'alphabétisation œcuménique à saint jean baptiste de Neuilly Pour ces cours, il faut des élèves. Ils seront nombreux, moins que par le passé, mais quand même une bonne quarantaine, réunis dans une salle moins grande que notre salle annexe. Et il y a tous ceux qui vont se présenter comme nouveaux candidats pour la session d'accueil, évaluation. Ils sont les grappes, les grains de cèpe que le travail de l'année tentera d'amener à maturation. Et bien sûr, il nous faut des vignerons, des aides vignerons, plein d'aides vignerons. Ce sont les bénévoles, les moniteurs, ces bénévoles adorables qui viennent, semaine après semaine, faire germer la connaissance de notre belle langue française dans les mains, pour l'écriture, dans les bouches, pour la prononciation, dans les cerveaux, pour la grammaire, dans les esprits, pour la compréhension de la lecture. Au cours du soir, nous avions une bonne douzaine de moniteurs l'an dernier, le lundi et le jeudi. Je m'occupe du jeudi soir. Bruno Merlin, un ami catholique, est celui qui dirige le lundi soir. Nous devrions en être à la réouverture, mais la pandémie du coronavirus nous avait déjà obligés à arrêter les cours début mars pour protéger nos moniteurs dont la très grande majorité est âgée quand ce n'est pas très âgée, mais toujours pleine d'allants et de succès auprès de leurs élèves. L'évolution actuelle nous conduit à beaucoup de prudence, toujours en pensant à nos moniteurs et pour nous adapter aux obligations de propreté et de distanciation dans des locaux qui accueillent des enfants le jour, pour le catéchisme par exemple. Serons-nous alors ceux qui disent non et qui diront oui demain Je salue donc déjà la décision d'Evelyne Arnon, qui est responsable des cours du lundi après-midi, et ayant moins d'élèves pour la salle de l'église adventiste où elle opère le lundi après-midi, peut reprendre dès le 25 septembre, ayant consulté ses professeurs. Alors, ayant dit tout cela pour aujourd'hui, il me faut reconnaître que les rentrées du passé n'ont pas non plus été sans difficulté, car plusieurs des professeurs qui étaient partis au mois de juin en quittant l'école et, qui et qui étaient prêts à reprendre annonçaient à la rentrée qu'ils ne continueraient pas et c'était ce qui s'était passé il y a une quinzaine d'années. J'étais parti tout joyeux et voici que mi-septembre, la moitié des septembre... Les moniteurs étaient en partance, chacun avec une très bonne raison. J'étais tout à fait comme le père de la parabole, avec les aides-vignerons, qui me disaient non, après de m'avoir dit oui en juin. J'étais, comme lui, en plein désarroi. Aussi, n'étais-je pas fier, le mercredi, veille de la rentrée, avec la perspective de devoir dire non à la majorité des très nombreux candidats qui se présenterait pour s'inscrire à, à nos cours. Mais le Saint-Esprit a dû agir, du moins c'est ce que je crois encore aujourd'hui. Car le lendemain matin, ayant appelé une monitrice qui s'était désistée pour la remercier de l'excellent travail qu'elle avait fait à l'Alpha auprès de ses élèves, je l'avais entendu me dire son désarroi face à ce qu'elle considérait comme une piètre performance de sa part. La conversation continua, et elle finit par me demander comment se passait la rentrée. À l'ouïe de mes difficultés, j'ai senti en elle un revirement fulgurant. « Ah Si vous avez des problèmes, je retire ma démission et je reviens dès ce soir. » Alors, à ce beau souvenir, je peux vous dire que je comprends bien la joie du père Vigneron lorsque son fils, celui qui avait dit non, est venu lui donner un coup de main à sa vigne. Cela d'autant plus que le jeudi soir de la rentrée, cette monitrice était arrivée avec un nouveau moniteur qu'elle avait su convaincre dans la journée et que deux ensuite sont venus impromptus se porter candidats. Nous fûmes en mesure ainsi d'accueillir 53 élèves avec 13 moniteurs et dans la grande désorganisation qui préside toujours la rentrée, mon bonheur fut sans mélange. Nous avions pourtant dû refuser 21 candidats, et cela faisait aussi partie de notre vigne. Et c'est à mon tour, c'était à mon tour d'avoir à dire oui ou non à ceux qui s'étaient présentés jusqu'ici sans succès. Et ce n'est donc pas parce que je suis le chef organisateur de l'Alpha que je ne dois pas organiser, que je ne dois pas écouter ce que nous dit Jésus à travers la parabole de la vigne, la parabole du père et de ses deux fils écouter et entendre ce qu'il dit en particulier aux scribes et aux pharisiens. Ceux-ci sont des hommes et des femmes tout à fait bien, pas plus méchants que les autres. Ils croient, comme c'est bien souvent comme bien souvent nous le faisons, que tout est arrivé pour eux parce qu'ils sont du bon côté du manche et qu'ils sont de bons croyants. Eh bien à cela, Jésus dit non. Il faut que vous fassiez comme ceux qui ont écouté, qui ont cru et qui ont transformé leur vie. Car en croyant être les premiers, vous, les pharisiens, vous arriverez après ces plus petits que vous regardez d'un peu trop haut. C'est le même message que livrait, délivrait le prophète Ézéchiel au nom de l'Éternel. Le méchant n'est pas condamné s'il se repent et le bon n'est pas sauvé si ses actions le condamnent. Et l'apôtre Paul ne dit pas autre chose quand il écrit aux Philippiens d'avoir un amour pour les autres qui surpasse celui que nous avons pour nous-mêmes et donc comme de les regarder comme vous regarderiez un supérieur avec respect et attention. Ceux qui étaient dans ce temple tout à l'heure ont chanté au début du culte le psaume 125 « À toi mon Dieu, mon cœur monte » « En toi, mon espoir est mis. » Je vous en ai recopié l'essentiel en bas de la page 3 du feuillet, comme il exprime bien ce que nous croyons avec tant de conviction. Au début, le psalmiste se plaint d'être entouré de gens méchants qui le haïssent et il demande la protection divine contre eux. Mais il reconnaît bien vite ensuite que nous aussi, nous sommes des pécheurs qui ont besoin de la miséricorde de Dieu, et qui doivent apprendre comment en vivre. Je crois qu'il faut y réfléchir nous-mêmes et nous convaincre que nous devrions demander à Dieu de faire mûrir par son esprit un climat de paix dans les relations conflictuelles que nous vivons peut-être, et qu'un tel climat doit d'abord se manifester en nous-mêmes. C'est une voie que Jésus a suivie avec humilité, en homme comme nous et non comme en fils de Dieu, avec obéissance jusqu'à mourir sur la croix. C'est son exemple qu'il nous faut suivre. À sa suite, partons librement manifester notre foi par des paroles et des actes. J'aime à me rappeler ce que dit mon homonyme l'apôtre Jacques. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est cela notre « oui » au travail dans la vigne du Seigneur, œuvrez par la foi, dans l'accomplissement de notre tâche, de nos ministères, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ va nous aider. Il affermira nos forces, il inspirera notre labeur et nous protégera des pièges du diable. Alors, plus tard, par un beau jour de fin d'été, nous aurons le bonheur de nous arrêter à une croisée de chemin. Nous nous retournerons et ne pourrons pas nous lasser du paysage qui s'étalera autour de nous et sous nos pieds devant nous. Un paisible damier de verre tendre, une immensité liquide d'un bleu profond, comme nous n'en aurons jamais vu. La majesté d'un décor montagneux, imposant et élancé. Un vignoble s'étalera. À perte de vue sur la pente vers le lac. Nous verrons ces raisins, gorgés des bienfaits du beau soleil de la vie en Christ, s'amasser dans les fûts d'une magnifique vendange. Ce sera l'accomplissement de tout ce que nous aurons fait depuis que nous aurons donné notre oui, de fils ou de fille, à notre Père, le vigneron. Alors, Ed Vigneron, viens tout de suite travailler à la vigne. Amen. Every tear wiped away.